Je suis Alan Legelou, maître composteur du Bureau d'études Organéo avec l'association Éducation Populaire saint martin de Porès, dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME et du département. L'objectif étant de former de nouveaux maîtres composteurs sur le territoire de la Guadeloupe pour qu'ils interviennent sur leur territoire dans leur collectivité pour aider à mettre en place des opérations de compostage auprès des habitants et des acteurs du territoire en vue de réduire les déchets. La formation Maître Composteur, c'est une formation qui se déroule sur 7 jours et qui va permettre à différentes personnes d'acquérir des compétences pour développer une opération de compostage sur leur propre collectivité. L'association d'éducation populaire Sematerne-Porest a pour priorité de travailler sur le compostage. Donc Le compostage concerne... Euh, tout ce qu'on peut faire avec les, nos déchets de légumes, mais aussi avec les déchets euh, du jardin. Euh, en ce sens, nous proposons des activités dans les établissements scolaires, euh, des activités pédagogiques, mais aussi nous proposons d'accompagner les établissements qui veulent installer des sites de compostage autonomes pour pouvoir donc euh, premièrement réduire la quantité de déchets qui seraient traités par la collectivité, et aussi pouvoir utiliser justement ce compost, soit dans un jardin pédagogique ou bien pour les espaces verts de l'établissement scolaire. Notre objectif, c'est le zéro déchet, ce qui serait bon pour notre planète, en tout cas pour notre archipel de la Guadeloupe.